Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme. Alors dans cette vidéo je vais répondre à la question, peut-on apprendre la bourse par soi-même Effectivement, il y a énormément de gens qui essayent d'apprendre par eux-mêmes, c'est facile, vous pouvez ouvrir un compte, même un compte réel en quelques minutes. Donc les, les commerciaux, des brokers vous incitent à faire ça, à ouvrir un compte, à mettre de l'argent et qu'est-ce qui se passe ben, Très rapidement vous perdez de l'argent eux, ils s'en fichent puisque euh, de toute façon, que vous gagnez, que vous perdez, ils gagnent de l'argent sur chaque transaction. Mais comme vous êtes intelligent, vous n'allez pas faire ça. Ce que vous allez faire, c'est suivre une formation. Parce que si vous cherchez par vous-même, eh vous allez mettre probablement des années où vous allez vous décourager. Vous allez d'abord peut-être euh, gagner sur les marchés pendant un jour ou deux et vous dire que c'est hyper facile et que ça ne vaut vraiment pas la peine de dépenser de l'argent dans une formation mais je vous promets qu'à plus long terme, vous allez le regretter. Oui, ça peut paraître simple quand le marché part dans un sens, qu'on suit euh, le sens du marché, on peut gagner de l'argent très rapidement, mais euh, ce n'est pas comme ça tous les jours. Donc vous avez des journées bien sûr plus compliquées que d'autres et si vous n'avez pas une bonne méthode de trading, eh bien vous allez à la catastrophe, vous allez vouloir regagner ce que vous avez perdu euh, il y a une heure et vous pouvez dilapider votre compte en une journée. Il y a des milliers de personnes à qui c'est arrivé. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'acheter des formations. Formez-vous avant de vous lancer en trading ou en bourse. Ça ne sert à rien de vouloir gagner de l'argent euh, en bourse sans se former. Est-ce que vous savez que c'est un des métiers, traders où on gagne le plus d'argent Vous pensez vraiment que les personnes qui gagnent beaucoup d'argent euh, ont claqué dans les doigts et du jour au lendemain, ils sont devenus bons comme cela Non, bien sûr que non. Il faut suivre des formations. Si vous ne suivez pas des formations, il vaut mieux même pas commencer. Je vous garantis que vous allez perdre de l'argent si vous ne suivez pas de formation. Alors il y a des formations très chères, je ne vous les conseille pas parce que bien souvent c'est surtout du marketing, mais vous avez des formations pas chères, vous pouvez en acheter plusieurs pour le prix d'une formation chère et vous apprendrez beaucoup plus dans ces petites formations. Vous avez ici en haut un lien vers mes formations Scalping et Ishimoku, vous retrouvez le lien ici en dessous de la vidéo et je vous garantis que vous allez gagner des années et des milliers d'euros en suivant les conseils de ces formations. Moi je trade depuis 10 ans donc j'ai testé pas mal de méthodes, j'ai cherché le, si le trading à long terme ou à court terme était meilleur et bien entendu j'ai cherché les meilleurs traders, voir comment ils tradaient et je me suis inspiré de leurs méthodes. Si j'ai des bons résultats aujourd'hui, ce n'est pas euh, comme ça parce que j'ai essayé de trader sans formation, non, je me suis formé, je me forme encore tous les jours, s'il y a une formation qui me paraît intéressante et qui sort demain, ben, je vais l'acheter. Donc on n'arrête pas de se former, de chercher, de s'instruire et c'est comme ça qu'on progresse dans n'importe quel métier. Donc ne pensez pas que la bourse est facile et qu'on peut se lancer là-dedans sans formation, non. Il faut vous former, c'est le meilleur conseil et c'est ce qui va vous rapporter le plus d'argent à court terme. Donc vous lancez en bourse, je vous le conseille, mais formez-vous avant, dépensez un peu d'argent en bourse avant de dépenser de l'argent en le mettant sur un compte de trading. Voilà, J'espère que vous avez aimé cette vidéo, partagez-la parce que je pense que beaucoup de personnes ont besoin de ces informations et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube et que vous souhaitez recevoir encore d'autres conseils concernant le trading et la bourse eh bien abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche, ainsi vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Voilà. Je vous dis à très bientôt. J'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Et si vous vous inscrivez à mes formations, envoyez-moi des emails avec vos résultats et je vous répondrai. Je vous continuerai à vous conseiller. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.